Je vais commencer, merci Gérard. Alors je vais pas dire beaucoup plus parce que c'est, voilà, tout est dit à peu près, juste pour dire que le service biblique de la Fédération protestante de France essaie d'encourager tout particulièrement la lecture de la Bible, point, et puis plus spécifiquement la lecture de la Bible entre protestants d'horizons différents. Donc toutes les idées de méthode, comment est-ce qu'on peut se rencontrer même si on n'a pas les mêmes lectures, les mêmes approches et ça marche très bien. Donc, euh, je vais dire une ou deux choses en passant euh, dans cette présentation. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de chacun donner une, une brève euh, introduction, un peu à état des lieux, de la pratique de la Bible dans, nos, dans les vies de, de nos églises. Puis, euh, on va peut-être dire un mot sur numérique, et après, un, un petit peu plus en détail, euh, ce qui ce qui se vit sur le terrain, les choses positives, les choses euh, négatives. Voilà, je vais commencer donc avec euh, quelques chiffres. Alors c'est l'année euh, 2010 qui est un peu le, la ligne de, de base. Alors, il faut que je sois plus près, pardon. C'est l'année 2010 qui est un peu plus euh, l'année de, de base pour les statistiques. Il y a eu une enquête dans le monde catholique en 2008, qui est arrivé à la conclusion que les Français ne lisent pas la Bible. En tout cas, c'était le chiffre d'à peu près 7% de la population française dans son ensemble lisent la Bible régulièrement, une fois par mois. Alors, ça c'est pour la population française en général. Pour le protestantisme, il y a eu une enquête en 2010 et qui a produit ces chiffres que 34% des personnes qui se disent protestants lisent la Bible une fois par semaine et 12% la lit euh, une fois par mois. Ben, c'était 46%. Alors ça semble peut-être pour vous assez élevé, mais pour les protestants c'était quand même un constat alarmant qui a galvinisé un certain nombre d'églises et la Fédération protestante de France. On dit, allez, euh, la Bible est quand même au cœur de notre foi et il faut faire quelque chose. Donc euh, il y a eu une, euh, des tentatives d'encourager de, de, la lecture de la Bible, notamment au sein de la Fédération protestante de France, une petite euh, livre, euh, livrée de, de lecture quotidienne de toute la Bible, la Bible en six ans, que vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone. Alors, voilà. <rire> Donc, euh, l'idée, il fallait encourager la lecture de la Bible, mais sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que l'étude en groupe de la Bible subit un peu la pression des changements de comportement, des modes de vie de nos contemporains, y compris dans nos églises, et Très souvent, sauf exception, et il y en a, mais très souvent, ce qui était euh, typique des églises euh, protestantes, à la fois historiques et évangéliques, était une étude biblique hebdomadaire et s'appelle les frais des changements de comportement et il y a peu qui subsistent euh, comme cela. Donc il y a euh, l'idée, euh, souvent ce, ce, ce, cette rencontre euh, se déplace vers l'après-midi qui montre un tout petit peu ce qui se passe avec la population dans ces études bibliques, surtout des retraités. Ce n'est pas la peine de rester tard le soir, donc on déplace pour aller en, en, en après-midi. On s'interroge donc à des nouvelles formes de lecture en groupe au sein de, de la communauté, et on va revenir à cela dans quelques instants. Alors, nous n'avons pas de nouvelles statistiques, donc c'est difficile de savoir ce qui s'est passé depuis 2010. Je vais donc vous livrer quelques impressions tout à fait subjectives basées sur les conversations que j'ai avec les acteurs sur le terrain. D'abord, il y a confirmation de la baisse de la lecture et plutôt de la connaissance de la Bible, aussi dans nos églises protestantes, y compris maintenant évangéliques. Il existe des lieux de résistance, certes, mais la lecture relativement sérieuse de la Bible pour elle-même et pas pour accompagner des réflexions sur tel ou tel sujet de réflexion euh, dans nos églises, sur euh, la société, sur l'exil, etc. Mais la lecture de la Bible pour elle-même continue à diminuer. Euh, nous avons aussi un défi dans les églises, euh, certaines églises, euh, que le, la tendance vers un élément de spectacle... Euh, L'accent sur la louange dans euh, les cultes euh, parfois évacue la lecture euh, biblique lors du culte et parfois même du contenu de la prédication. Il arrive que lors des grands rassemblements de jeunes, que le texte biblique ne soit jamais directement évoqué ni lu, peut-être pour ne pas introduire un élément un peu euh, incongru dans ce genre d'assemblée de jeunes. Alors, ceci dit, il y a, bien sûr, beaucoup d'inventivité pour rejoindre notamment la jeunesse. Il y a le projet « The Bible ». Il y a d'autres grands projets pour essayer d'encourager de, de, la lecture de la Bible chez les jeunes. Mais cela reste un vrai défi, notamment parce que la façon de lire des jeunes est en train de changer tellement vite. Comment, comment rentrer dans ces, ces nouveaux modes de vie des jeunes. Alors, dans les tendances générales, il y a bien sûr la diffusion numérique de la Bible. Je pense que nous avons pris ce virage, en termes techniques en tout cas. La Bible est disponible sur les supports numériques. On a déjà parlé de ça, Louis Schweitzer a parlé de ça euh, ce matin. Euh, il y a un site qui dans le monde évangélique qui s'appelle Top Chrétien qui est maintenant Top Bible où on peut aussi avoir accès à diverses traductions de la Bible et la, la version YouVersion qui part des états unis a 271 millions d'applications téléchargées dans, dans toutes les langues hein, mais vous pouvez trouver en français des euh, versions de la Bible gratuitement YouVersion you euh, y u hein, pour euh, vous you you version hein? y u v e r s i o n you version <rire> you version c'est très difficile quand on passe l'anglais en français avec un accent français pour l'anglais, voilà. Mais c'est ça. Merci. Alors, donc, euh, c'est un mode un peu conquérant euh, pour diffusion de la Bible de cette manière-là. Mais c'est toute la Bible, comme Louis-François a dit ce matin. Mais cela pose une question aussi de l'influence de choses qui, qui bah, moi, j'ignore totalement, mais il y en a des blogs... Des personnes, des blogueurs, des blogueuses bibliques qui maintenant influencent beaucoup plus que des pasteurs et des biblistes formés la réception du texte en certaines parties du monde protestant. Dans nos paroisses, dans nos communautés, on constate aussi une plus grande diversité d'approches euh, réunies dans le même paroisse avec la mobilité géographique, la mobilité ecclésiale. Aussi avec l'apport de nos frères et soeurs issus de l'immigration, on trouve en groupe biblique une grande diversité d'attitudes, d'approches à la Bible. Et ça rend les choses un peu plus compliquées pour l'animateur du groupe, parfois, mais en même temps, ça crée une dynamique de découverte de nos richesses de lecture de la Bible. Une grande crainte est le tendance vers une plus grande divergence, divergence de lecture des plus fantaisiste, apolipique je ne peux pas le dire politique ou bien très culturel très littéraire Et que, comment si on diverge comme ça comment est-ce que nous allons nous retrouver euh, autour de la Bible euh, il me semble je ne suis pas sociologue mais il me semble que les mêmes courants traversent le monde chrétien que traversent le monde en général et on les retrouve dans la lecture aussi de la Bible. Ceci dit, en temps en général, je pense qu'il y a néanmoins beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité, beaucoup de, de chemins croisés aujourd'hui qui laissent espérer des nouveautés, euh, des, ce bon courant d'air dans nos approches de la lecture de la Bible, donc je pense qu'on peut aussi encourager de ces sept dernières années depuis les sondages. Je vais laisser la parole à Merci Cathy, alors je suis le correspondant masculin et catholique de Cathy, elle c'est pour les protestants, moi c'est pour les catholiques. En, donc, le service biblique catholique Évangile et Vie, donc, qui est plutôt connu pour les cahiers évangiles, mais qui a également un site dont je parlerai tout à l'heure, qui est en théorie chargé de prendre le pouls de la pastorale biblique en France et qui n'y arrive pas du tout parce que c'est très fluctuant. Alors, les constats de mutation, ça fait à peu près maintenant 12 ans que je suis à ce poste de directeur, je ne dis pas qu'en 12 ans, des choses ont beaucoup évolué, mais elles se sont plutôt accentuées. Voilà la première chose que je remarque. La première, et elle est bénéfique, nous avons eu, euh, et si les éditeurs publient des livres, c'est que ça rapporte. Les auteurs ne le savent peut-être pas, mais les éditeurs prennent parfois des risques, mais vous avez eu, depuis l'an 2000, la Bible Bayard, la nouvelle Bible seconde, euh, vous avez eu la TOB avec une première édition en 2003 uniquement sur le patateux et puis ensuite une édition 2010 euh, avec les deux terreaux canoniques orthodoxes. Vous avez actuellement la Bible en français courant qui est en train d'être entièrement revue et elle doit paraître euh, l'année prochaine. Vous avez également la TOB qui a lancé, nous sommes tous les deux dans le comité, qui a également lancé une opération. Donc, je veux dire, du point de vue traduction biblique, nous avons véritablement nous avons un dynamisme extraordinaire. Et j'imagine qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui, des gens qui achètent. Une fois que j'ai dit ceci, et je souligne que, en particulier dans le domaine francophone, tout ceci est pour la plupart du temps écuménique, voire interreligieux. Quand je dis « voir interreligieux », c'est que la Bible Bayard, par exemple, vous aviez des chrétiens, des non-chrétiens, des catholiques, des protestants, et vous avez au moins eu un juif. Euh, en la prochaine tobe l'une des originalités, c'est que nous consultons sur tous les livres bibliques, nous allons consulter des, euh, des spécialistes juifs, pour, en particulier, non seulement pour l'Ancien Testament, mais pour le Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les notes et les introductions, mais c'est notre, notre pari. Donc, de ce point de vue-là, il y a euh, l'animation la, la, biblique, elle est, elle est positive. Mais en même temps, je dois dire qu'il y a une mutation de ce qu'on appelle les groupes bibliques. Les groupes bibliques qui, sont en, catholique, en catholicisme, sont nés euh, après le Concile Vatican II, se sont développés dans les années 70-80-90 et qui, aujourd'hui, sont... Vieillissant, sinon mort. Quand je dis sinon mort, je veux dire, il y en a qui sont morts, c'est normal. Je veux dire, on avait 50 ans dans les années 70, calculer combien ça fait actuellement. Quoi. Donc, les groupes sont vieillissants, et puis au fur et à mesure, ils ont eux-mêmes évolué dans leur manière de faire. Dans les années 70, il y avait une recherche historique et critique étonnante. Il y a eu une libération de la parole et de la recherche, et là c'était tout le bénéfice de tout le mouvement biblique du XXe siècle, la libération qui a été reçue comme celle des années 60 avec le Concile Vatican II, la nouvelle euh, mise en forme du lectionnaire liturgique, la euh, large diffusion des outils bibliques, dont le service biblique catholique Évangile et Vie, et puis ça, ça, ça a peu à peu muté, on est passé peu à peu des études critiques à des études qui étaient parfois plus, euh, d'un certain côté, plus arides et de l'autre sans doute plus profondes. Et ici, Lyon, eh bien, il y a eu le Qadir qui a été extrêmement important. Je dis « a été », je parle au passé, je devrais parler au présent, mais il me semble que c'est un mouvement qui est également, lui, en diminution. Mais ça fait partie des mutations. Je veux dire, on est passé de l'étude du contexte de la Bible à des parcours à travers la Bible. Et puis, vous avez une troisième étape, alors la sémiotique, vous avez eu les analyses narratives, et vous avez eu à partir des années 90-2000, et qui désormais se sont développées, puisque si j'ai bien compris, évangéliques, protestants et catholiques sont unanimes, la Lectio Divina. Mais la Lectio Divina, il y a 20 ans, qui en causait vous avez quelques pionniers, vous aviez Enzo Bianchi, vous aviez Carlo Maria Martini, vous aviez chez nous euh, Marc Sevin, mais ça s'appelait par Lectio Divina, ça s'appelait Lecture Sainte ou Lecture familière. Mais c'était déjà euh, la même chose. Donc mutation, et mutation également donc sur la demande, une demande plus grande de contact avec le texte biblique et de spiritualité. Ça ce sont mes deux points principaux. Je, euh, maintenant je voudrais dire également qu'il me semble que euh, naît, en, une fois que je dis ça et c'est contradictoire je ne sais pas comment l'analyser il y a une désaffection dans des générations qui ont moins de 50 ans pour une étude de la Bible je vois rarement dans des groupes bibliques d'études alors peut-être qu'ici le fait qu'on soit en faculté ça... Euh, Trouble un peu les choses. Je vois rarement de gens s'engager. J'en vois quelques-uns. Mais si j'en vois quelques-uns, si je les remarque, je les remarque sur un fond, au contraire, de, euh, de désert. Je vois rarement de jeunes s'intéresser fondamentalement à des études de tuples bibliques, voire même... Euh, et alors, dans la pastorale ordinaire, je vois des jeunes couples qui me disent la bouche en cœur et la main sur le cœur oh ben, écoutez, la première partie de la messe, nous, vous savez, avec les enfants, alors on lit la Bible dans la voiture, mais on arrive pour la prière eucharistique. Alors, je ne sais pas si c'est très fréquent, mais ça dit quelque chose du rapport aux Écritures Saintes et à la parole de Dieu dans la célébration eucharistique. Je ne sais pas le généraliser, mais je vois bien qu'il y a là quand même un, euh, un problème. En même temps, il y a dans les euh, formations bibliques que euh, je fais, il y a toujours les grandes questions du rapport à l'histoire, vérité et histoire. Philippe Abadie, tu nous fais des tas de choses et c'est fort bien, continue à en faire tant que tu peux. Et j'espère qu'il y a un relais. Donc. Voilà, Les questions du rapport à l'histoire, vérité-histoire, ça reste une très grande question auxquelles je pense les catéchistes, ceux et celles qui font la catéchèse ici, qui accompagnent les catéchumènes, qui accompagnent les recommençants, sont forcément confrontés. Et il nous faut de plus en plus de repères sur ces questions-là. Donc ça c'est intéressant. Et je vais terminer par une chose. Euh, Cathy a évoqué « donc the Bible ». Alors, « The Bible » est un merveilleux outil, je le crois, pour des lycéens. Il y a des tas de propositions, c'est à la fois du papier et du numérique. Peut-être que ça ne durera pas, mais pour l'instant, c'est un remarquable outil pour essayer de rencontrer Dieu dans la Bible. J'ai terminé, on va passer au numérique. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le numérique. Louis Schweitzer a dit ce matin euh, cette tendance dans certaines églises évangéliques où les gens avaient l'habitude d'apporter leur Bible que maintenant ils sortent leur smartphone. Donc, euh, vous avez entendu cela. Euh, ça, ça pose aussi des questions sur euh, quelque chose... Le, le livre, le rapport au livre, en tout cas. Euh, comment... Aider les gens à, à se trouver dans le livre, euh, comment euh, dans le passé, en tout cas dans certaines branches du protestantisme, les prédications étaient basées sur un texte. Les gens avaient le texte dans le Maintenant, ils en parfois, parce que c'est sur papier, mais parfois c'est projeté au début et à ce moment-là, il disparaît. Donc euh, même le, le type de, de prédication doit changer en fonction de ces outils euh, qu'on a introduits dans le culte euh, même. Euh, il y a aussi les vieilles questions, c'est une très vieille question de, de Bible et images. Alors maintenant, euh, souvent quand on projette par vidéoprojecteur le texte biblique, on décore aussi avec une image, euh, même avec un fond musical de goût plus ou moins euh, acceptable. Voilà. Et, et c'est toujours une question euh, difficile, l'image associée avec le texte. Parce que même les images les plus banales peut-être véhiculent des choses euh, à ceux qui regardent qu'on qu n'anticipe pas. Je donne un exemple très simple. Moi, je n'aime pas la montagne. Donc, c'est con... oh, terrible, mais c'est comme ça. <rire> ça me fait peur. Oui, mais elle suite... pas soucis, <rire> Voilà. Donc, quand vous mettez à, à, derrière le texte public une superbe montagne, en fait, je ne suis pas très à l'aise. C'est quelque chose Voilà. Donc voilà, je, je caricature pour montrer. Mais c'est une vieille question associée Bible-image, mais dans certaines églises, euh, à la fois protestantes historiques et évangéliques, on ne peut pas se passer de vidéoprojecteurs aujourd'hui. C'est partout. Voilà. <rire> euh, et il faut faire un peu d'attention à ce qu'on communique euh, comme cela. Euh, mais bon, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, L'autre chose que j'ai dit dans mon atelier, c'est l'utilisation de feuilles libres. Parce que maintenant on peut, et j'espère que vous savez, que sur le site de l'Alliance biblique française, vous pouvez, en toute liberté, copier de, toutes, de, de cinq éditions de la Bible. Vous y allez, le texte est là, vous copiez, vous collez, vous créez vos fiches de lecture biblique. Et moi, j'utilise beaucoup des feuilles libres, parce que c'est bien de pouvoir souligner, coller des gommettes, euh, faire des choses avec le texte. Mais, mais, mais, aussi la question, comment euh, voir le contexte, comment manier le livre biblique Donc, il y a des questions qui, avec euh, cette révolution numérique. Mais j'arrête là. On, on va passer maintenant aux tendances à venir. Alors, oh ben, tendance à venir, je ne sais pas. Sur le numérique, je, oh oui, je, y -y. je, je voudrais ajouter deux, deux ou trois bricoles. Nous avons tous dans les services bibliques euh, protestants et catholiques, euh, nous nous sommes investis dans le numérique, mais je veux dire oh de oui. manière relativement euh, faible, mais on espère que ça rend des services. Oui. Donc, Alors, évidemment, prenez vos crayons et notez tous les sites que je vais vous donner. <rire> Allez, vite, Philippe, ton crayon. Non, ah oui, on pourrait le... Ben alors, le site, je ne sais pas si on... On peut essayer. On peut essayer. Enfin, J'en ai qu'à ou cinq, ce n'est pas énorme. Euh, vous avez le site... Euh, Excuse-moi de commencer par moi. Donc le site du service biblique, c'est bible-service.net. Je dois avouer que graphiquement, il n'est pas très bon. Mais quand je dis ça, des gens ils me disent, mais tu sais... Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc, et il y a du contenu. Maintenant, comme animateur biblique, je me réfère toujours au site animationbiblique.org, dont l'une des prêtresses, enfin, du sacrificatrice, elle est là. Donc, animation biblique tout lié, hein. animationbiblique.org. Alors... Bible-service.net Bible est? Oui. Bible... Oui. Oui. Voilà. animationbiblique.org Ensuite je vais voir de temps en temps le site d'un de mes amis qui enseigne ici à Lyon, introbible.free donc le site de Pierre de Martin de Viviès. Introbible, tout lié, point free. Ensuite, vous avez un site canadien qui est absolument remarquable graphiquement et sur le contenu, interbible.org. interbible.org Enfin, vous avez les sites de l'Alliance biblique française et il y a trois sites. Le premier, c'est alliancebiblique.fr Le deuxième, c'est deuxout3.com deux, le chiffre, 2 hein. Deux ou 3.com. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est lire.la-bible.net. Et je dois avouer que l'Alliance biblique française a fait d'énormes efforts pour proposer des sites qui, graphiquement, sont vraiment exceptionnels. Euh, L'Alliance biblique française, c'est The Bible. Hein est également, ils sont également investis dans la TOB et dans la Bible en français courant voilà, je me contente de donner ces sites là euh, je crois que l'Alliance Biblique Française fait un énorme effort je ne suis pas forcément toujours d'accord mais la question elle n'est pas là la question n'est pas d'être d'accord avec ce qui se dit, se dit ou se fait je vois bien que c'est un outil extrêmement important dans un monde, excusez-moi j'ai 60 ans et j'ai 60 ans quelques années dans lequel je me sens un peu décalé je suis un homme du livre même si je vais beaucoup au cinéma, et donc l'image ne m'est pas inconnue, je dois avouer que l'usage du numérique, je suis nul devant mes petits-neveux, <rire> qui en connaissent trois fois plus que moi, et je, le, je ne leur fais plus répéter, parce que j'ai peur de passer pour un idiot. <rire> bien, mais je vois bien que c'est un outil. Il me, la grande question pour moi, elle est, ce nouveau format qui est le numérique Jusqu'à présent, nous avons vécu dans une sphère qui est la sphère du papier. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important pour le contact avec la parole de Dieu, que c'est important d'avoir le papier. Mais ceci dit, je suis incapable actuellement de vous le formaliser, de vous le dire. J'espère que le numérique, c'est à la fois, quoi Une introduction, un accompagnement, un commentaire, mais que le papier restera. Mais comme l'a dit Cathy tout à l'heure, c'est lié également à une autre manière que je ne maîtrise pas de lire aujourd'hui tout simplement. Bible ou pas Bible. Voilà. Alors je vais maintenant euh, parler un peu des innovations que je constate sur le terrain. Euh, les protestants ont pris euh, à bras le corps parfois cette idée qu'il ne faut pas voir disparaître la Bible quand même. Parce que si on voit disparaître la Bible, bon, je ne sais pas si ça, ça reste... Ça laisse des le, protestants. Et donc, euh, il me semble ce que qu'on voit émerger est l'idée de, de, de réinventer euh, les lieux, les temps de la vie de l'Église propices à la lecture et l'étude de la Bible. En fait, ça, ça revient tout à fait à la même chose que, que dans le monde catholique, cette idée de réinvestir toute la pastorale avec la Bible. Donc, on voit. Euh, l'émergence de cette, euh, c'est pas très théorisé, mais je le vois, euh, et quels sont ces, ces moments, ces temps de vie d'église où on peut injecter en quelque sorte euh, une bonne dose de Bible, bon, on a déjà parlé de ça, temps de prière, recherche de spiritualité, donc ça c'est en progression dans le monde protestant pour moi, euh, il y a des protestants qui maintenant font des retraites, des protestants qui font des pèlerinages, et les protestants qui cherchent vraiment une vie de prière en communauté, et c'est là où la Bible trouve toute sa place, notamment avec la divina. On a beaucoup parlé, je ne vais pas dire plus, mais c'est un des nouveaux lieux dans le monde protestant. Je ne sais pas trop comment l'appeler ce lieu, mais c'est un peu Bible et le loisir, mais loisir euh, spirituel quand même. Euh, et là, j'ai dans la salle quelqu'un que j'ai rencontré sur une semaine qui s'appelle Bible et montagne. C'est Ah, C'est pour en ça fait. que tu n'aimes pas la montagne <rire> Non, non, non. <rire> Bible et montagne, ça c'est ça, les quand même. Euh, euh, Bible et montagne, qui est donc une semaine de randonnée. Euh, écuméniques, et puis des séances d'animation de, biblique en début de matinée et au retour le soir. Et c'est fabuleux, <coughs> vraiment très très bien. Puis vous avez tout ce que nous avons vu déjà un peu aujourd'hui, toute cette idée de, de conte, de, de, de, de récit, la Bible comme un récit qui nous apporte quelque chose euh, à la fois sur le plan culturel et spirituel euh, donc je, je mets un peu dans cette idée de. de vous, vous savez ce que c'est un kamishibai des kamishibai bibliques, ça existe l'édition passiflore qui édite euh, des choses pour pouvoir raconter avec des petits tableaux euh, les scènes bibliques, le bibliologue qui est quelque chose qui est utilisé beaucoup en Allemagne c'est une technique tout simplement de lecture de la Bible mais c'est euh, bibliologue, c'est une façon de lire la Bible où on se met dans le pot des personnages et on raconte un peu comment on a vécu le passage de Jésus quand on est euh, euh, Zachée, des choses comme cela les cœurs parlés des pièces euh, il y a même un certain intérêt pour euh, l'apprentissage du grec et de l'hébreu chez les laïcs hein, c'est vraiment important de, de connecter un peu à cette source Culturel, euh, et de ne pas négliger tout ce que ça peut apporter sur la structuration de nos rapports avec le récit. Donc, euh, beaucoup dans ce domaine-là. Je vois aussi euh, développer, et, et là la Bible a toute sa place, l'idée de formation. Alors, il y a la formation qui est un peu partout dans notre monde aujourd'hui. On doit se former dans notre travail. Pourquoi pas nous former aussi en paroisse et en voir euh, maintenant, au lieu d'une étude biblique hebdomadaire, une journée de formation biblique par trimestre. C'est plus conséquent, mais moins contraignant. On s'engage pour une journée et là, on fait la présentation d'un livre biblique ou d'un thème biblique et on se forme. Et ça peut être aussi plus structuré. Il y a plus de formations qu'on peut suivre euh, en paroisse ou bien euh, individuellement euh, avec des cours de soir. plusieurs facultés en maintenant des cours de soir euh, pour pouvoir euh, acquérir des connaissances bibliques sérieusement euh, mais sans être à plein temps dans une faculté il y a euh, le MOOC arrive, Alors, il y a le MOOC des Bernardins, euh, ça c'est plutôt euh, de mon catholique mais les, les, les protestants sont intéressés, il y a aussi la fédération baptiste commence une série de MOOC. Vous savez ce que c'est un MOOC Oh là, moi j'oublie. Donc c'est pas vidéo, hein Donc c'est l'idée de... MOOC. M, o, comme magazine, o, C, O, o K, c. C. comme book, mais sans c. le B. C'est c. C oui. M, O, O, C, voilà. C, pardon. Ah ben j'oublie ce que ça signifie, mais voilà. Mais en tout cas, c'est des, des cours en ligne, en fait, pas vidéo. Oui, c'est ça, Online, donc... MOOC, des MOOC, on appelle ça. Et euh, la Fédération Baptiste a fait un premier sur l'Évangile de Jean, donc présentation disponible sur son site euh, qui donc, est disponible pour euh, les paroisses et baptistes qui veulent se former pour mieux comprendre la structure euh, euh, littéraire, l'histoire, euh, les, les, les éléments historiques pour l'Évangile de Jean. Puis il y a tout le côté convivialité. Injecter la Bible dans un temps, des temps conviviaux euh, de la paroisse. Alors, ça, c'est un peu l'image des les, les parcours alpha. Donc, parcours alpha en soi n'est pas très centré sur le texte biblique, mais on peut faire des prolongements, et moi je l'ai fait, après un parcours alpha. Je, je parle à des gens qui savent que c'est un parcours alpha Oui, oui. Après un parcours alpha, de proposer un survol euh, de la Bible ou quelques textes clés de la Bible avec le même style. C'est-à-dire euh, repas, euh, euh, temps de lecture, aucune question euh, est une question bête, on discute, on répond aux questions. Voilà, on peut utiliser ce mode-là de convivialité pour la Bible. Et puis il y a tout le réseau euh, dont on, on a déjà parlé, de groupes de maisons, d'églises de maisons. Qui se développe, qui est là dans le monde anglo-saxon protestant, c'est là depuis ma jeunesse. Ça a mis un certain temps pour traverser la Manche. Mais maintenant, dans cet milieu protestant, c'est bien ancré, les groupes de maisons. C'est en train d'arriver dans des églises plus historiques et être structuré, les groupes de maisons. Puis enfin, il y a bien sûr, Bible et culture, Elisabeth Parlantier a parlé de ça, et la Bible, il y a avec le cinéma, avec les arts, avec les expositions. Donc, c'est l'idée maintenant de réinvestir ces lieux de vie avec la Bible. Je vais dire en deux mots, les tendances un peu de type de lecture aujourd'hui. Je... Constate un mouvement vers des types de lectures plutôt existentielles, on a déjà dit, plutôt portées sur des grandes questions de ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la spiritualité, qu'est-ce que je cherche dans la vie, qu'est-ce que ça change pour moi. Alors, je vais vous donner un bon exemple que, de parcours biblique existentiel. Ça s'appelle Parole de liberté. Alors c'est un parcours biblique développé par l'Alliance publique française avec les aumôneries catholiques et protestantes des prisons. Et c'est vraiment très très bien et peut être utilisé à mon sens avec d'autres groupes qui posent donc des questions. Vivre ici et maintenant, suis-je le gardien de mon frère, tous unis en Jésus-Christ, le secret du bonheur, accroce à, à la loi un corps libéré de la honte. Donc ce sont des questions, des pistes de réflexion plutôt existentielles. On a une petite introduction, qui est un petit bijou souvent, euh, au texte, une lecture de texte avec des questions de réflexion euh, plutôt portées sur quel est le sens de ce texte pour moi et pour ma vie. Pour détenu, mais je trouve beaucoup plus large. Donc il y a, à mon sens, on n'est plus dans une sorte de recherche de questions... Dogmatique ou même éthique, mais question existentielle. Pardon La référence. Parole de liberté, ça s'appelle. Parole de liberté, euh, biblio. Donc, c'est l'éditeur Alliance Biblique Française. Vous avez l'idée d'une lecture pertinente aussi. Dans mon domaine, j'essaie de développer des, des outils qui accompagnent des, des, des sujets de débat en société, Notamment, et c'était très porteur, je dois dire, sur « Bible et création » avec tous les débats écologie, euh, climat aujourd'hui. « Bible et création » me semble euh, intéressant, mais voilà, vous voyez, l'utilisation de la Bible pour chercher des choses, pour accompagner nos réflexions dans ce genre de domaine. Vous avez, et j'ai déjà fait allusion, une lecture fondamentaliste qui devient un peu populiste, euh, qui est en train de monter, il faut faire attention, à mon sens. Et puis vous avez et je me, une lecture très culturelle, poétique, sapientielle. Je me demande si cette idée de sagesse pourrait être un porteur aujourd'hui et demain. Les gens en recherche de sagesse de vie, et il y en a dans la Bible. Alors, euh, je voulais dire, mais notre temps est passé, simplement euh, des nouveautés à, à regarder, c'est tout nouveau. Mais euh, les gens, maintenant, dans les cultes, quand il n'y a pas grand monde au culte, l'idée est d'introduire l'animation biblique au culte même. C'est-à-dire, il faut entendre animation biblique est utilisée dans le sens assez technique de discussion, de partage, d'échange autour du texte biblique, mais de mettre cette discussion, réflexion, comme on a vécu ce matin avec le texte à trou au queue de culte même. Donc ça... ça ça déconstruit un tout petit peu la liturgie, mais on peut après essayer de reconstruire la liturgie autour de ces temps où les gens peuvent se parler. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est en train de germer euh, en, en, en, dans certains lieux. Euh, et puis, comme j'ai dit, en général, ces groupes de maisons, Groupe de maisons qui posent une certaine contrainte sur la lecture de la Bible parce que ce n'est pas le seul but. Euh, on peut lire la Bible dans des groupes de maison, mais ce n'est pas seulement pour cela que les groupes se réunissent. Il y a toute la question plus globale de la convivialité dans une époque de solitude, de la prière, dans une recherche de spiritualité. Et il ne faut pas que, non plus que la, Bible, la lecture biblique prenne toute la place dans ces réunions, parce qu'ils ont aussi d'autres objectifs. Mais c'est quand même un lieu qui pose toute la question de la formation, de qui va animer cet moment, comment, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on simplement fait ce qu'on peut, ou est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ce que ces groupes de maison apportent, car parfois, c'est à peu près le seul rencontre biblique dans les paroisses en dehors du culte de dimanche. Je vais arrêter là. Merci Cathy. Alors, en ce qui concerne je ne sais pas si mon point de vue, il est typiquement catholique, d'ailleurs, en l'occurrence. Euh, pour reprendre des choses que j'ai entendues depuis ce matin, un, la Bible vient à nous aujourd'hui. Alors, dans la culture, c'est évidemment très marqué. J'ai vu qu'il y avait des ateliers sur, à partir des œuvres d'art, que ce soit livres, films, euh, romans, vous en avez beaucoup, qui euh, se réfèrent d'une manière ou d'une autre à la Bible, y compris parfois des, des chanteurs, Léonard Cohen est mort l'année dernière, vous savez, il a des dizaines de chansons dans lesquelles vous avez une imprégnation biblique très forte. En ce qui concerne plutôt les chrétiens, les deux lieux principaux sont la liturgie, non seulement la liturgie dominicale avec son double registre de temps ordinaire et puis des temps de fête, mais également la liturgie liée aux grands temps forts de la vie, baptême, mariage, les, les, les sacrements, la, la, la première communion, ou bien, enfin, ça je parle pour les catholiques évidemment, la communion à la première communion, la confirmation. Et puis il y a ce qui n'est pas typiquement sacramentel, mais qui est toujours un moment fort, c'est le passage euh, au moment d'un enterrement, d'une sépulture. Et à chaque fois, il y a là un choix de texte biblique et il y a toujours une osmose entre les textes choisis, qui compris même parmi les, les, les gens les, les plus simples et les loin de l'Église, et puis le moment qui est en train de vivre. Il y a, il y a là quelque chose entre la vie et, et puis la parole de Dieu qui se donne à travers une écriture, quelque chose d'important. Donc la liturgie, il y a la catéchèse, bien évidemment, et la catéchèse qui a beaucoup changé. On est passé d'une catéchèse de type illustrative. Ça, c'était dans il y a maintenant 50 ans, à une catéchèse qui a été un petit peu hésitante du point de vue de l'existentiel. Et aujourd'hui, on est plutôt, c'est mon vocabulaire à moi, mais euh, mes collègues ne diraient peut-être pas ça, une catéchèse de type euh, dans lequel euh, les Écritures sont de l'ordre de l'incitation, c'est incitatif. Et il y a désormais des parcours qui s'élaborent à partir de la Bible, c'est-à-dire que la Bible n'est plus là pour illustrer, elle est là au contraire pour lancer la réflexion et l'accompagner. Mais il faudrait reprendre ici ceux et celles qui font euh, de la catéchèse. Je voudrais me concentrer sur l'expérience des groupes bibliques dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient vieillissants, qu'ils se euh, recomposaient du côté de la spiritualité avec euh, lecture Evina ou d'autres choses. En fait, j'ai dit groupe biblique, je devrais dire plutôt les groupes de lecture biblique. Je vais lister un certain nombre d'expériences, certains s'y retrouveront. Alors, il y a les groupes bibliques Classique, C'est une catégorie des groupes de lecture et qui est marquée, pour le dire bref, par un côté scolaire ou universitaire. En général, vous avez quelqu'un de compétent, qui, enfin, qui se dit compétent, et qui anime le groupe avec des questions qui sont d'ordre littéraire, historique, très souvent théologique. Mais à côté, vous avez les groupes de lecture. Et dans l'atelier dans lequel j'étais tout à l'heure, c'est des groupes de lecture continue dans lequel on prend un évangile ou un livre biblique d'un bout à l'autre en huit rencontres. Il y a un certain nombre de diocèses en France qui ont lancé des opérations en lien avec un anniversaire, en lien avec un temps fort. et bien tout le diocèse se met à lire le livre des Actes des Apôtres ou l'Évangile de Luc ou euh, un autre livre. C'est souvent d'ailleurs du Nouveau Testament. Mais C'est quand même assez exceptionnel de savoir que sur un diocèse, même si ça regroupe finalement relativement peu de chrétiens, vous pouvez avoir 300 ou 400 groupes de chrétiens, de 8 à 15 personnes qui vont se retrouver euh, 7 à 8 fois dans l'année pour parcourir, et j'y insiste, d'un bout à l'autre un texte biblique, en dehors de la liturgie, et d'une manière un peu gratuite. Donc, les groupes de lecture continuent, vous avez les autres groupes, vous avez les rencontres bibliques à pédagogie active et là c'est le site animationbiblique.org qui propose un certain nombre de choses extrêmement intéressantes avec toujours une même démarche, une première prise de contact euh, ludique en général, hein, et puis ensuite un parcours dans le texte qui est de l'ordre de la visite et puis un temps d'appropriation et, et d'actualisation. Et pour euh, <coughs> utiliser le site et le Vivre avec des animatrices laïques en pastoral, je dois avouer le grand intérêt des outils qui sont proposés et ça nous permet nous-mêmes de construire quelque chose. Et j'avais dernièrement, il y a deux jours, des animatrices laïques en pastoral pour des collèges et des lycées. Euh, ça leur a donné plein d'idées pour, euh, pour leur rencontre. Hein. Alors, il y a aussi les groupes de partage de Lectio Divina, mais je n'y insiste pas, on en a beaucoup parlé, mais ça existe, et tant mieux si ça existe, et tant mieux si ça fait pleuresse, mais ce n'est pas la même chose euh, de participer à un groupe de Lectio Divina et puis de participer à un groupe, de, à un groupe biblique, proprement dit, il y a une, un contrat de point de départ qui n'est pas tout à fait le, le même. Il y a l'expérience, on a parlé de messages tout à l'heure, messages qui existent déjà depuis très longtemps, avec l'importance donnée au lien entre le texte, la culture, l'histoire et, et l'œuvre d'art. Les parcours alpha, mais les parcours alpha sont plutôt de type catéchétique, même si la Bible y a une grande importance. Il y a, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la fraternité Saint-Marc qui est plutôt d'origine orthodoxe, dans lequel on, on manduque euh, la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on la marche, on, on la reprend. Et on a parlé des groupes de maisons, fraternités de quartier, euh, chez nous dans mon diocèse, on appelle ça des maisons d'évangile, avec quelque chose qui arrive par internet régulièrement, vous avez l'Alexio Divina par internet, avec, euh, vous avez un site qui s'appelle Lectio Divina, avec, dans lequel le père de Dreuil propose des, des tas de choses. Je voudrais de tout ceci, qui est donc très divers, avec des demandes qui sont plus de l'ordre spirituel et d'autres qui sont plus de l'ordre de l'information, de la formation, de l'approfondissement euh, intellectuel, historique ou théologique, qu'est-ce qui qu qu nous rassemble Alors, un, à chaque fois, tout ce que je viens de parler, ce sont des expériences qui se vivent à plusieurs. Et je voudrais réfléchir là-dessus. C'est quand même exceptionnel que dans la vie de quelqu'un, on se mette à plusieurs autour d'un texte. Et je dis d'un texte qui est un récit ou qui est un poème ou qui est une lettre. Alors peut-être que parfois on le fait exceptionnellement au lycée, ou à l'université sur une œuvre, moi je l'ai vécu sur des œuvres philosophiques et encore jamais sur une œuvre philosophique en entier, mais sur des morceaux simplement, ici c'est quelque chose, et on peut le faire, je vous l'ai dit, d'un bout à l'autre d'une œuvre. La conjonction des paroles diverses, les approximations, c'est-à-dire le chercher ensemble, c'est bien un dialogue et qui amène chaque participant à une compréhension, certes partielle, mais réelle, de l'œuvre. Et je crois que ça n'existe pas trop, mais dites-moi le contraire, je serais heureux, en dehors de cette expérience de se rassembler autour d'un livre biblique ou d'un texte biblique. Je voudrais, sur le, le, le, la lecture à plusieurs, je sais que ça existe ailleurs, j'aime bien prendre l'exemple pour ceux et celles qui seraient comédiens. Il y a ça lors des premières répétitions, la troupe se retrouve pour lire ensemble le texte de la pièce. Il y a un apprivoisement du texte, une mise en bouche, un partage des découvertes, une exploration partagée, un dialogue avec le metteur en scène. Dans un cours de faculté, sauf erreur de ma part, il n'y a pas ça, enfin pas dans mes cours tout au moins. Ça existe parfois dans ce qu'on appelle les travaux dirigés, les groupes de travaux dirigés. Ça peut exister, ce genre de choses, dans la Bible. Et j'en viens à une petite chose. Vous savez qu'au théâtre, vous avez parfois des pièces de théâtre qui se montent sur un acteur, ou deux, ou trois. C'est ce qu'on appelle un casting, désormais, puisque le mot est de passé euh, dans, en français. Mais c'est très différent d'une troupe. Une troupe, ce sont des gens qui sont embarqués dans la même aventure. Je ne dis pas qu'un grand comédien... Euh, une tête d'affiche ne peut pas, vivre, peut pas vivre la chose, mais quand je vais au théâtre, il me semble que je sens instinctivement celui qui est en premier et ceux qui sont derrière. Or j'ai vu d'autres pièces de théâtre dans lesquelles c'était véritablement, y compris pour les grands rôles, le grand rôle et faisait partie de la troupe, il ne tirait pas la couverture à lui. Il me semble que dans un groupe biblique, dans un groupe de lecture biblique, quelle que soit la forme, aussi bien la Lectio Divina que le travail académique, eh bien, il y a cette expérience de troupe, c'est-à-dire qu'on avance ensemble. Euh, la... Sophie Schumberger, qui a précédé Cathy, a dit à la... Euh... Fédération protestante de France comme responsable biblique aimait prendre l'image pour les groupes, l'image du corps polynien dans lequel on a un seul corps mais divers membres, un corps qui bouge et qui joue. Voilà, je voulais simplement insister là-dessus sur l'importance de cette lecture à plusieurs d'un texte qui est quand même d'emblée communautaire même s'il nous touche chacun individuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention.